Selon son cœur, selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne calomnie point avec sa langue, Il ne fait point de mal à son semblable. Sur son prochain, sur son prochain. Préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent de son argent et n'accepte pas de don contre l'innocent, oui contre l'innocent, il n'est qu'à point avec sa Il ne fait point de mal à son semblant Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais